Bonjour à tous, Donc, je suis Damien Yard, je travaille au de Toulouse et je voulais vous présenter cet article qui a été euh, publié dans le Jackard Filler et qui effectivement s'intéressait euh, euh, au risque de développer une cardiopathie amyloïde chez les patients porteurs d'une amylose héréditaire euh, en fonction du sexe. Donc euh, c'est euh, effectivement une étude qui est tirée du registre TAOS. Donc le contexte, euh, c'est qu'on sait tous hein, qu'il y a euh, des différences de prévalence en fonction du sexe euh, dans les amyloses et notamment dans les amyloses cardiaques. Donc on sait que le sexe masculin, il est plus représenté chez les patients qui ont une amylose euh, euh, sauvage, et notamment une, une amylose cardiaque sauvage. On sait que euh, le sexe masculin, la prévalence sexuelle masculin est plus élevée chez les patients qui ont une amylose héréditaire avec euh, un phénotype euh, clinique d'expression euh, cardiaque. Et on sait que euh, le sexe masculin, c'est déjà été décrit, est aussi un peu plus représenté chez les patients qui ont une amylose héréditaire, avec des mutations qui vont principalement donner euh, des phénotypes cardiaques d'expression clinique. Mais finalement, on sait qu'il y a une différence euh, de sexe euh, dans les amyloses, et notamment dans les amyloses cardiaques, mais on comprend même pourquoi, c'est pas bien étudié. Et donc, euh, le, on se demande si le sexe en lui-même a vraiment un impact dans le développement d'un phénotype cardiaque d'une cardiopathie amyloïde chez les patients avec une amylose héréditaire. Donc, cet il a, il donc on a issu les patients du, du registre TAOs hein, entre 2007 et 2020 qui colligent euh, toutes les amyloses dans plusieurs centres euh, du monde, euh, et on a pris tous, les, ils ont pris tous les patients qui avaient une amylose héréditaire. Le but euh, de cette étude, c'était chez les patients porteurs d'une amylose héréditaire et à fortifier avec une cardiopathie amyloïde, avec une atteinte cardiaque de l'oramylose, de voir s'il y avait des différences en fonction du sexe dans le génotype, le phénotype et euh, la sévérité de la maladie. Donc, les résultats, ils sont <coughs> et les principaux, ils sont présentés ici. Alors, euh, la figure de gauche euh, est un peu plus difficile à, à lire. Ce veut mettre en évidence ici, donc vous avez en bleu les porteurs asymptomatiques, c'est-à-dire les patients qui sont mutés, euh, mais qui n'ont pas d'expression phénotypique. En rouge, les patients qui ont une expression phénotypique de leur maladie, en noir, et les patients qui ont une expression cardiaque, avec euh, on dit cardiaque, c'est-à-dire qui ont une cardiopathie, un septum supérieur à 12, donc une cardiomyopathie relativement euh, sévère. Ce que les auteurs y veulent eux, nous montrer dans le génotype, c'est qu'on parle d'une maladie qui est autosomique dominante, et qui donc théoriquement doit s'exprimer aussi bien chez l'homme que chez la femme, on voit que quand on, chez les porteurs asymptomatiques, on peut avoir à peu près une, une, une, euh, une, épidémie, une épidémiologie égale entre les hommes et les femmes. Dès qu'on s'intéresse à des mutations qui vont principalement exprimer un phénotype cardiaque, comme la valmètre 30 layton 7 ou encore les non valmètre 30 cardiaques, typiquement la Val-122-Isoleucine, on a ici une surreprésentation du sexe masculin. Et quand on regarde les patients qui ont cliniquement une cardiomyopathie amyloïde sévère, on voit que clairement le sexe masculin est surreprésenté. On le voit ici dans, dans ce tableur à droite hein, qui résume à peu près toutes les mutations. On voit par exemple, euh, si on regardait la val 122 isoleucine, qui a un sexe-ratio euh, qui est très élevé à plus de 2. Donc ça veut dire que le sexe masculin est plus représenté chez les patients, même au niveau du génotype, chez les patients qui ont une cardiopathie amyopée. Et ça, c'est une autre façon de, de, de voir les résultats. Ici, on s'intéresse à tous les patients de la cohorte et on regarde quelle est la répartition entre des phénotypes d'expression à de façon, pré de façon prédominante cardiaque, neurologique ou mixte. Et on voit que quand on divise entre hommes et femmes, la proportion de patients qui ont une forme d'atteinte cardiaque prédominante va augmenter 18% chez les hommes contre 13% chez les femmes. Donc, on a une surreprésentation du sexe masculin dans les atteintes à prédominance cardiaque et chez les mixtes, mais de façon moins significative. Là, c'est une autre façon de montrer les résultats. Et on voit très bien dans ce cas calembert que la part du sexe masculin augmente euh, quand on est chez des patients avec euh, une, un phénotype neurologique à droite et ici avec un phénotype euh, cardiaque à plus de 68%. Donc on a vraiment cette proportion d'hommes qui augmente de façon significative quand on a une expression, un phénotype cardiaque. Enfin, à savoir est-ce que ça a un impact sur euh, euh, la sévérité euh, ici, ce que les euh, auteurs ont essayé de mettre en évidence, donc ici vous avez le, la masse du VG euh, indexée à la taille, hein, et on voit que plus on a une atteinte qui est sévère dans ce sens, plus la proportion du sexe masculin augmente. C'est vrai pour la masse, c'est vrai pour euh, le diamètre mesuré en échocardiographie, et c'est vrai aussi pour le taux d'NT pro-BNP. Donc on a l'impression que plus on a une atteinte sévère, plus on a de proportion de patients de sexe masculin. C'est ce qui est mis en évidence ici. C'est tout à fait significatif. Les auteurs ont donc essayé à partir de là de réaliser une, une analyse euh, multivariée pour regarder s'il y avait des, des paramètres qui sortaient. Ils ont échoué à montrer que le sexe en lui-même était juste euh, un, un facteur indépendant euh, de, de risque de développer une amylose cardiaque. Mais en revanche, ah. Pardon. ils ont euh, réussi à montrer que que le sexe était quand même de façon significative euh, associé au risque de développer une amylose cardiaque un peu plus sévère avec ici le, un, un diamètre euh, du septum euh, plus élevé euh, en échocardiographie. Donc, qu'est-ce qu'il faut en fait tirer de ces résultats Ils ont remis, mais bien prouvé des choses dont on avait déjà des notions, c'est-à-dire que les patients de sexe masculin, ils ont plus souvent euh, des mutations, on dit de forme cardiaque, c'est-à-dire des mutations qui vont amener à développer une forme cardiaque prédominante ils ont plus souvent un phénotype d'expression qui est cardiaque prédominant ils ont plus souvent une présentation cardiaque sévère donc on a l'impression que le fait d'être un homme peut nous amener à avoir une atteinte cardiaque plus sévère donc le sexe ça paraît vraiment être un paramètre indépendant indépendant notamment de la mutation et de l'âge d'avoir une atteinte cardiaque donc ce que les auteurs sous-entendent et ce qu'il faut un petit peu creuser, c'est se demander si finalement le sexe n'a pas une influence directement dans la formation de la fibrille amyloïde, notamment au niveau du cœur. On sait, on dit souvent que, que, la, que la fibrille amyloïde, c'est comme une comète et que la, la TTR, c'est la tête de la comète, la, la protéine de la TTR. Et toute cette queue de comète est faite de plein de petites protéines qui sont indispensables à la formation de la fibrille et probablement que le sexe, il intervient à un moment donné dans la formation de la fibrille et notamment au niveau cardiaque, ce qui explique ces résultats. Merci Damien pour cette présentation et euh, je pense que c'est un sujet qui est très très intéressant parce qu'il revient, euh, revient vraiment à l'actualité. Il y a des questions qu'on qu nous pose souvent. Pourquoi la femme elle est sous-représentée dans la cardiaque Et euh, comment expliquez-vous euh, qu'il voilà, y a cette prédominance masculine Premier point, génétique, parce que c'est de naissance. Et après, dans, la, dans le développement et la sévérité de l'atteinte cardiaque. Bonjour. Je n'ai pas compris la question, Amirée, excuse-moi. Alors, la première question, c'est des mutations génétiques. Pourquoi est-ce qu'elles sont retrouvées plus fréquemment chez l'homme que, euh, que chez la femme, alors que c'est héréditaire et c'est euh, des mutations voilà. Là, ce qui, ce, qui, ce qui montre probablement, et on le voit chez les porteurs asymptomatiques, c'est que chez les porteurs asymptomatiques, on peut avoir une... Euh, si on cherche les mutations chez tout le monde, finalement, autant de, de mutations chez les hommes que chez les femmes. Il n'y a pas de raison qu'il y ait plus d'hommes plus de femmes qui aient une mutation du gène de la transthyrétine. En revanche, comme ça s'exprime de façon prédominante dans le cœur, dès qu'on va les diagnostiquer et dès qu'on parle de malades et cliniques, effectivement, il y a plus d'hommes qui sont porteurs de, de, de mutations de la transthyrétine parce que c'est eux qui expriment la maladie. Et c'est ça qu'ils ont essayé de montrer dans l'étude, c'est-à-dire que chez les porteurs asymptômes, il n'y a pas plus d'hommes que de femmes, en tout cas, ce n'est pas significatif. Par contre, dès qu'on qu va dans l'expression de la maladie, c'est-à-dire dans la formation de la fibrille, et dans le, le, on rentre dans la maladie, il y a plus d'hommes. Et dès qu'on va dans une maladie plus sévère, notamment au niveau cardiaque, là, il y a encore plus d'hommes qui sont représentés. Et la deuxième question, c'est comment C'est-à-dire comment expliquer cette prédominance de l'atteinte cardiaque ou du développement de phénotypes cardiaques sévères c'est toujours la question, est-ce que c'est épigénétique Est-ce qu'il y a des euh, gènes qui sont, euh, qu on va dire, protecteurs chez la femme Ou est-ce que c'est juste euh, un, un phénomène d'hormones, comme ils disent, de testostérone, d'androïdes, d'androgènes et d'autres euh, choses Mais là, malheureusement, c'est ce qu'on ne sait pas. Euh, est-ce que c'est les femmes euh, qui, euh, qui sont protégées, euh, parce que, je ne sais pas, par des phénomènes épigénétiques, euh, par des phénomènes euh, euh, hormonaux ou par encore d'autres choses on ne sait pas où est-ce que c'est les hommes qui, dans cette formation de la figurine, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient favoriser vraiment la formation chez les hommes. Ce n'est pas encore très clair. Et c'est ça que les, que les auteurs voulaient mettre en évidence pour qu'on la recherche et qu'éventuellement, ça soit des cibles thérapeutiques. Donc Il y a une question d'un un des, euh, des, euh, des gens qui nous écoutent. Est-ce est que la mortalité elle est plus marquée chez les euh, hommes Et pourquoi est-ce qu'ils est qu meurent jeunes ou pas, plus jeunes que les femmes et comment expliquer euh, cette mortalité Alors là, j ai, j ai, en tout cas dans ce papier, il n'y avait pas de chiffre sur la mortalité, mais il montre bien que les hommes ils, ont, ils vont développer une atteinte cardiaque qui est plus sévère. Et donc, probablement, que, que oui, une mortalité qui peut être plus élevée si on ne les traite pas. Ça, c'est évident. Le, facteur, le fait d'être un homme, c'est le message qui s'est repassé, nous expose à une forme euh, d'amylose cardiaque plus sévère. Et, et donc, coup... dans notre. Oui, pardon. Non, je, ouais, ouais, je vous ai rejoint juste un, un peu plus tard. Donc. Euh... Je m'excuse, me, je mais euh, du coup, j moi, j'avais une question. Je voulais savoir, euh, du point de vue du dépistage ou du diagnostic, finalement, est-ce que ça va changer des, des attitudes Est-ce qu'il va falloir rapprocher peut-être des surveillants chez l'homme chez ou chez la femme avec, euh, Comment envisager le, le diagnostic Qu'est-ce que, tu, qu que tu, tu en penses, Damien Je ne sais pas d'un point de vue euh, pratique. Là, on parle d'amylose héréditaire. Donc, on va dire, si on suit un patient qui est, qui est porteur euh, asymptomatique, nous, ce qu'on veut, c'est pas rater le début de la maladie, donc on va proposer le même suivi à tous les patients. Mais effectivement, on pourrait garder euh, dans un coin de la tête que notre patient de sexe masculin, il est plus à risque de développer rapidement une expression euh, clinique de la maladie, comparée à une femme. La femme peut être protégée, développer une maladie moins sévère ou une maladie plus tardive, comparée à, à un homme. Mais bon, c'est difficile pour l'instant. En tout cas, on n'a pas de, moi, je pas en tête de, de cut-off d'âge qui serait un peu, plus, euh, un peu plus tôt chez les hommes, par exemple, que chez les femmes. Parce qu'il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en compte qu'on ne se sert pas juste du sexe pour, pour suivre. D'accord. Et alors, tu as montré aussi les atteintes neurologiques et cardiaques, mais est-ce que. Et les femmes, elles s'expriment comment elles, alors, elles restent asymptomatiques ou elles expriment Non, les, non, chose, non alors, chez les femmes, euh, la proportion de patients qui avaient une atteinte plutôt neurologique était du coup un peu plus élevée. Chez les femmes, mais paradoxalement, en fait, euh, parce qu'elles ils ils ont, ont moins d'atteintes cardiaques. Donc, est-ce que c'est parce qu'elles développent plus la maladie euh, sur un versant neurologique, je ne crois pas, c'est plutôt qu'elles sont protégées entre guillemets de la cardiaque et donc elles vont plutôt avoir tendance à développer des formes extra-cardiaques. La, la dernière question quelle, quelle, quelle forme je, pense, je, juste, je voulais savoir justement quel, quel mode d'expression Tu euh, sais Là, dans, euh, dans le papier, c'est surtout des, des modes d'expression neurologiques. Neurologique, neurologique ouais. d'accord. Ouais. Merci. Moi, j'ai juste une dernière question. Est-ce qu'il y a des différences par rapport à, à l'effet du traitement Est-ce qu'on sait si ça marche mieux, par exemple, chez les femmes ou chez l'homme hein, Ou on n'aura ah, pas il... ces types d'infos pour l'instant dans, dans le papier, moi, il n'y a, a rien sur le traitement. Moi, personnellement, je n'en ai pas connaissance. Là, peut-être qu'il faut demander à des, à des gens qui sont un peu plus experts. Je ne sais pas si Thibault ou Olivier ont une réponse. Dans notre pratique clinique, nous, on ne voit pas de différence. Mais... Euh, de traitement chez les hommes ou chez les femmes. Il n'y a pas l'air d'avoir plus de répondeurs chez les femmes ou chez les hommes en tout cas, problèmes Mais Je ne suis pas... Euh, là, je ne connais pas assez. La ouais. dernière, mais... Oui, tu pour, les, pour les ATTR, euh, du moins pour les AL, on n'a pas fait l'analyse, mais pour les ATTR, alors, euh, il faut des cordes sûrement plus grosses que celles que l'on a actuellement traitées, notamment par euh, ta famille 10. On n'a pas vu de différence de réponse entre les hommes et les femmes. Merci. Non, je je oui. Non, j'avais, euh, je pense qu'il y a ah, une, autre qu il y avait une autre question. Une autre question, est-ce que c'est la même chose qui est retrouvée dans la TTRY type entre hommes et femmes et expression tardive avec un phénotype qui est plus, euh, plus sévère chez l'homme que chez la femme alors, ça, je ne sais pas trop, on sait clairement que chez, que chez l'homme, il y a plus de d'hommes qui développent des amyloses euh, séniles. Est-ce que c'est plus sévère Je sais pas, là, ils ont, voulu, ils ont vraiment voulu prendre les, les patients avec des amyloses héréditaires, pour dire, voilà, on, on met tout le monde sur un pied d'égalité, on sait qu'il y a autant de mutations chez les hommes que chez les femmes, et ça permet de s'affranchir de tous les, les facteurs confondants. C'était ça l'intérêt de le faire chez les patients qui ont une amylose héréditaire. Chez les patients qui ont une amylose sauvage euh, C'est difficile, vu qu'on ne sait pas déjà quel patient va développer la maladie par rapport à un autre, mettre en évidence qu'il y a une différence en fonction du sexe est encore plus difficile. C'est un sujet qui reste une, à creuser. une réponse à cette question, mais... C'est des impressions qu'on a, mais comme tu dis, il n'y a pas eu de vraie étude comparative entre hommes et femmes. C'est une question qui reste à creuser. Merci. Bah, merci, merci, Damien. Merci. Ouais. merci Damien. Merci Damien, merci Elena, merci tout le monde. Et je pense que je passe la main à Elena. Oui. Bonjour à tous, je suis Elena Galic, la au CHU de Rennes. J'introduis donc les deuxièmes orateurs de cette oublieuse, c'est le professeur Christophe Men du CHU d'Avicenne à Paris qui va nous parler de transplantation cardiaque dans les cadres de l'amylose. C'est un topo assez intéressant, surtout parce que c'est rare parfois de greffer ces patients. Donc, c'est vraiment bien de, de voir un papier sur les sujets. Euh, merci.